Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que je peux me poser Qu'est-ce que je peux me poser Jésus, moi, dans la présence. Qu'est-ce que je peux me poser Ou pour te mettre en pleine mer. Qu'est-ce que je peux me poser Ou garder ma puissance. Qu'est-ce que tu posé sur toute la vie? Qu'est-ce que tu m'as posé? Qu'est-ce que tu posé? Même les mâches n'ont mis dans la nuit. Jésus, bon sauveur, dis-moi, besoin, père. Parce que l'Is et lumière, mon cas suivit, qu'est-ce posé, n'empêche les rinage Qu'est-ce malgré où de la glissé Oh, qu'est-ce L'ennemi en fait gros bris qu'est-ce posé, même les moins ou danger, qu'est-ce qu'elle posé, qu'est-ce posé, qu'est-ce moi posé, que même les m'a marché dans mi temps la nuit, Jésus bon sauveur. Si m'a besoin père parce que lui li c'est lumière mon cas suivri. Merci papa pour qu'aim poser que bon moi. Namita dangéo oh, qu'aim poser parce que ou là ou bon côté qu'aim poser pas rien qu'aim poser les toutes bonnes batailles marées, oh, qu'imposer même les moments noirs, qu'imposer même les satans à bas le les vagues agitées. Qu'est-ce que je veux poser, qu'est-ce que je veux poser, même là, m'a marché suis dans la nuit. jésus bon dit qu'il a besoin de parce qu'il lui, lumière. mon cap Qu'est-ce que je veux poser, qu'est-ce que je veux poser, qu'est-ce que je veux poser, même l'air, ma machine, moi, moi, dans la nuit, j'ai si bon sauveur, Tim, ma besoin, père, parce que c'est les miens.